Et bienvenue au temple spirituel de Maître Marabou Lokosa. Hum. Voici la démonstration du porte-monnaie magique. Ici, on est face aux divinités Godun Kamara, qui fait revenir l'être aimé en 24 heures. Je vais vous montrer quelques démonstrations du porte-monnaie magique. Là, c'est le porte-monnaie magique qui est là. Hum. C'est le porte-monnaie magique qui est comme ça donc euh, toute personne qui en a besoin n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro plus 229 63 114 43 35 pour avoir votre satisfaction le vodou gambada qui est là ça fait revenir l'être aimé en 24 heures si tu es dans ces problèmes n'hésite pas à me contacter sur mon numéro plus 229 63, 74, 43, 35. Et encore, si vous avez problème de procès, si vous avez problème de procès, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je suis dans tous ces domaines-là. Je suis dans tous ces domaines. Hmm. Donc, oh, ici, c'est le porte-monnaie magique, ça. Par exemple, je vais vous montrer comment cela se passe. Hmm. Donc, oh, c'est le, le porte-monnaie qui est là avant de, de commencer on tape un peu parce que c'est des choses qui apparaissent c'est l'argent qui apparaît c'est l'argent qui appelle l'agent donc c'est l'argent qu'on est en train d'appeler comme ça car ce sont nos génies nos aïeux qui nous ont appris cela et nous aussi on doit hériter de ça donc je parlais pour le retour, n'hésitez pas du tout à me contacter pour avoir la satisfaction, les, les, les, les protections contre l'accident. Je suis dans tout ça protection d'accident. Je suis dans les choses de d'hémorroïdes, des les tisanes qui, qui guérissent hémorroïdes, Je suis dans ça aussi hmm. une tisane de, de grossesse. Ceux qui n'ont pas peut avoir de grossesse, ils n'ont qu'à me contacter, ils vont avoir la satisfaction dans ça aussi. S'ils veulent avorter aussi, je suis dans ça aussi. Je suis dans beaucoup de choses. Si vous me contactez, vous allez avoir la satisfaction dans tous vos besoins. Avoir la chance, avoir un bon boulot. Ou, si vous, ou par exemple, si vous avez un problème dans votre boulot et que ça ne va pas du tout, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez la, la satisfaction dans tous ces problèmes-là. Donc, ce qui est là, c'est le porte-monnaie, ça. C'est le porte-monnaie. Je vais vous montrer quelques démonstrations maintenant. Donc, là maintenant, il n'y a que des billets de banque qui sont dedans. Il n'y a que des billets de banque. Il n'y a que les billets de banque là maintenant vous allez trouver des billets de 10000 et des billets de, de 5000 francs ceux qui sont dans n'importe dans quel pays même si vous êtes dans n'importe quel pays la monnaie que vous utilisez là bas si vous me, me dites seulement on va essayer de le faire en votre monnaie et ça va vous donner beaucoup la satisfaction ça va vous sortir de, de la pauvreté aussi car c'est les besoins et ce sont nos besoins ça c'est l'argent qui guérit tout dans cette vie ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur ils se trompent beaucoup car si tu n'as pas l'argent dans la vie personne ne te connaît c'est l'argent qui guérit dans cette vie donc c'est le porte-monnaie qui a vomi toute cette somme là donc n'hésitez pas à me contacter vous allez avoir la satisfaction totale vous allez avoir la satisfaction totale Hmm. Je suis dans tout Si vous souffrez de quoi que ce soit N'hésitez pas à me contacter Des n'importe quelle maladie Que vous souffrez N'hésitez pas du tout à me contacter Vous allez avoir la satisfaction Là c'est l'argent qu'on est en train de multiplier Comme ça hmm. Donc oh, n'hésitez pas à me contacter Et vous allez avoir la satisfaction on, on est devant le génie Gambada, c'est ça qui est là, c'est ça qui est en train de prendre la cigarette, c'est un génie qui est très très rapide, ça ça, ça travaille, ça, son travail ce n'est pas, pas demain, ni là, et, ça travaille une fois qu'on qu qu lui, qu qu lui confie quelque chose en même temps, ça commence son travail, c'est un génie très très très très rapide. Donc, oh, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro plus 229-63-74-43-35. Hmm. Donc, oh, c'est un peu ça. Hmm.